Excusez-nous, une coupure indépendante de notre volonté, c'est le, les aléas du direct. Donc, je pense que j'en étais à l'explication des points de Lagrange. Donc, Joseph-Louis Lagrange. Dit il y en avait cinq. Oui, il y en avait cinq, qui ont été déterminés par le mathématicien Joseph-Louis Lagrange en 1722. Alors, l'avantage des points de Lagrange, c'est que quand il a résolu un des aspects de la mécanique céleste qui est. Qui est qui est le problème des, des trois corps sous l'influence gravitationnelle, il a déterminé mathématiquement qu'il y avait cinq points de Lagrange, donc des endroits où on peut mettre euh, des, des, des satellites et ils vont soit orbiter autour du point de la grange, soit être au point de Lagrange, et ils sembleront immobiles euh, par rapport, par exemple, au couple Terre-Lune ou par rapport au Soleil. Et à partir de là, on peut placer très précisément deux radiotélescopes ou deux télescopes optiques de petit diamètre qui vont focaliser en un point les rayons ou, ou les ondes radio et les faire interférer. Et dans les et interférences. Oui, mais que, le photon, tu sais, le photon, c'est un quanta de lumière. Euh, le photon, c'est une onde électromagnétique parce que c'est corpusculo-ondulatoire. Dans le cadre de l'interférométrie, on utilise justement l'interférence entre les ondes, ce qui fait que si les ondes vont se renforcer ou s'annuler. Donc, selon le principe des interférences, et ça va donner une résolution. Voilà. Et ça va donner une résolution finale à l'image qui va correspondre à un radiotélescope ou à un télescope optique du diamètre de l'écart entre les deux télescopes. Et donc, avec cette résolution, ça fait déjà de nombreuses années qu'on pourrait, dans la banlieue proche, c'est-à-dire à 100 années-lumière autour de la Terre, connaître non seulement les planètes telluriques semblables à la Terre, mais aussi avoir déterminé si, si elles possèdent des formes de vie. Alors, il faut voir que, à l'intérieur même du système solaire, on a la planète Mars, dont on peut carrément dire aujourd'hui que très certainement, dans les décennies qui viennent, euh, si euh, l'homme a, a la possibilité de continuer, on va trouver certainement dans le sol martien des traces fossiles ou des traces de bactéries, voilà, euh, parce qu'on a retrouvé des traces d'eau, parce qu'on a retrouvé, euh, au niveau géologique, euh, des des formations qui ne peuvent pas exister sans qu'il y ait eu de l'eau liquide sur la planète Mars. Euh, et on a aussi Titan, euh, qui est un des satellites de Saturne, je crois que c'est même la plus grosse lune de Saturne, qui possède des mers et des lacs d'éthane et de méthane. Et donc sur Terre, il y a une équipe américaine qui a mis en évidence qu'il pouvait y avoir une chimie prébiotique à l'intérieur du solvant méthane et donc malgré que la température soit extrêmement basse euh, sur Titan il n'est pas impossible qu'on trouve là des formes de vie euh, originales euh, mais qui seraient euh, liées à notre soleil c'est à dire qui seraient dans le système solaire et il y a aussi une autre euh, un autre satellite qui s'appelle Europe. Alors là, Europe, euh, c'est un satellite de Jupiter. Euh, quand il a été observé euh, par des sondes, on s'est aperçu qu'il y avait des geysers qui sortaient de la couche de glace. Et en fin de compte, c'était de l'eau qui était projetée euh, dans l'espace. Et donc, sous la couche de glace euh, du satellite Europe qui, qui tourne autour de Jupiter, qui est satellisé autour de Jupiter, eh bien, il y a de l'eau liquide. Alors, cette eau liquide, comment ça se fait que parce que Jupiter est très loin, ce ne sont pas les rayons euh, du Soleil qui permettent euh, à l'eau sous la glace, euh, sous la banquise d'Europe, de, de, de rester liquide. Les physiciens ont étudié la chose et ce serait l'énergie gravitationnelle euh, de Jupiter, vu que Jupiter c'est une grosse planète gazeuse euh, qui a un petit Soleil qui ne pourra jamais s'allumer eh bien, il y a des forces gravitationnelles, des forces de marée qui sont telles que cette énergie permet qu'il y ait un océan liquide sous le manteau de glace d'Europe. Et donc, dans, dans cette eau liquide, il est fort probable que se trouvent aussi des formes de vie. Donc on le voit déjà à l'intérieur du système solaire, il y a plus de trois endroits où on pourrait retrouver euh, des formes de vie, euh, soit fossiles, euh, soit euh, contemporaines. Donc si on se donnait les moyens d'observer avec un, des télescopes par interférométrie, très rapidement on lèverait le doute et on s'apercevrait qu'on vit dans un univers dont la caractéristique c'est d'abriter la vie. Alors pourquoi depuis, depuis des décennies, euh, parce que l'ère spatiale, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, yeah. Les alliés, à travers l'opération euh, Paperclip, vont récupérer euh, les fusées euh, nazies. On va récupérer Van Brun, pour ce qui, pour ce qui concerne les États-Unis. De, de leur côté, les Russes feront la même chose en récupérant des scientifiques et des ingénieurs, et pourquoi alors qu'on qu a des missiles intercontinentaux qui sont capables de semer la mort sur les peuples en un quart d'heure, vingt minutes, avec des bombes thermonucléaires, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais satellisé sur les points de Lagrange euh, des, ra, des radiotélescopes ou des télescopes optiques par interférométrie, qui nous permettraient de lever ce doute Eh bien tout simplement, parce que les sociétés hiérarchiques, parce que, parce que les sociétés euh, euh, industriels, euh, sont des sociétés qui, qui doivent et qui ne peuvent euh, assurer leur pérennité euh, que, que en, en, en prétendant euh, euh, être originales et être le seul moyen et, et, et la seule voie possible. Et ça, c'est valable aussi pour les religions. Et il ne faut pas oublier que le XVIIe siècle a commencé par quelque chose d'horrible, c'est-à-dire que sur la place du feu, à Rome, on a brûlé vif un universitaire qui s'appelait Giordano Bruno. Et Giordano Bruno a écrit un livre extrêmement intéressant, euh, qui, qui, euh, que, que j'ai eu la, la chance de lire, qui s'appelle « La pluralité des mondes ». Et donc ce genre d'anneau Bruno a été brûlé par l'Église catholique, apostolique et romaine euh, en 1600 à Rome, brûlé vif, donc c'est ignoble, c'est-à-dire ces, ces gens-là, moi j'ai toujours dit, cette secte catholique, apostolique et romaine n'a strictement rien à voir avec Jésus, et certainement pas avec le christianisme, donc cet homme a été brûlé parce qu'il a dit que toutes les étoiles que l'on voyait, c'était autant de soleil, et donc autant de monde, avec des planètes, et avec la possibilité qu'il y ait des êtres vivants. Et donc tout à coup, euh, cet anthropocentrisme, euh, que l'on décèle euh, dans, dans, toutes les, dans toutes les religions terrestres, euh, cette manière qu'à l'espèce humaine de tout ramener à elle, euh, même de considérer que la planète Terre, c'est sa planète, alors qu'elle a été pendant beaucoup plus longtemps celle des dinosauriens pendant plus de 200 millions d'années, cette connerie euh, sous-jacente de tous les partisans euh, et de tous les religieux, elle serait, elle serait directement démontrée à partir du moment où on pourrait dire à nos enfants, « Regardez !» Là, là, là, là, là, il y a, y, a, y a des mondes où il y a de la vie, voilà, où il y a de la vie. Et donc, on perdrait, on perdrait euh, ce que l'on perdrait pour les gens qui sont assis sur ce, ce pouvoir anthropocentriste, on le gagnerait au niveau justement de l'évolution et de l'émancipation des peuples. Parce que les peuples s'apercevraient que euh, l'humanité, ce n'est pas uniquement la Terre. Voilà, et, et ça, ce serait vraiment au niveau euh, de la façon dont, euh, dont l'homme, en tant qu'être suranimal, se penserait, se définirait et s'autogérerait, ça serait une véritable révolution. Et donc cette révolution, on n'en veut pas. Et donc c'est pour ça qu'en 2007, on a bloqué un programme européen qui aurait permis, à travers le programme Darwin, d'avoir la preuve. Parce qu'aujourd'hui, énormément d'exobiologistes, énormément de, de biologistes, et, énormément de microbiologistes, énormément de scientifiques euh, le disent. Il y a quasiment une certitude de 1 que la vie n'est pas euh, un phénomène qui est euh, relié uniquement à la Terre. Mais c'est une très grande différence, il y aura une énorme différence que d'en avoir la preuve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où avec un radiotélescope interférométrique ou un, ou, un, ou un télescope optique interférométrique, on pourrait voir, avoir des photos, c'est-à-dire diffuser euh, dans, dans, des, dans des grands médias les images de l'atmosphère d'une planète et tout, tout à coup s'apercevoir que sur cette planète, il y a des forêts et que donc obligatoirement il y a une faune la, sur cette flore, à partir de là, oui l'homme changerait complètement son point de vue sur sa propre vie, sur sa propre planète. Et c'est de ça dont ne veulent pas les religions, c'est de ça dont ne veulent pas les partis politiques. Et donc moi je pose la question, sur Terre on a découvert la chimiosynthèse. cest c'est-à-dire qu'il faut voir que pendant longtemps on a cru que la vie était liée à la lumière du soleil, et, et quand on a découvert les fosses abyssales avec euh, les fameux sous-marins donc ça a commencé avec monsieur Picard qui a eu l'idée de, de créer une sphère en titane qui résisterait aux très hautes pressions des fonds océaniques et en fin de compte de faire un dirigeable rempli d'essence parce que c'est ça un bâtiscaf, pour pouvoir descendre au fond des fosses océaniques et on a découvert euh, ce qu'on appelle euh, des, des, des oasis euh, dans ces fosses océaniques donc à très haute pression où l'eau sort à ébullition mais elle sort à plus de 300 degrés parce que les pressions sont telles que l'eau reste liquide à 300 degrés et là, dans mais ces, chemi moi de lune, dans, voilà, et dans ces cheminées volcaniques, sous-marines sortent du soufre. et donc il y a toute une vie qui s'est créée sur ce qu'on appelle la chimiosynthèse et donc effectivement, par exemple sur Europe il y aura pas de il ne pourra pas y avoir Europe c'est un, un satellite de Jupiter oui. ce, celui qui a une qui a, qui est, qui est une, une boule de glace, mais qui possède de l'eau liquide dessous. Et bien, sur Europe, il ne pourra pas y avoir de photosynthèse, parce que ben, le, la lumière du soleil, Jupiter est tellement loin du soleil que les pauvres plantes n'auraient pas d'énergie. Et donc, ah, obligatoirement. Jupiter, des... Non, ce n'est pas la planète la plus éloignée de la Terre. Il y en avait une qui a, qui a été déclassée planète, qui était Pluton. Voilà. Non, je, pour je... moi, c'est Pluton. Non, Jupiter, c'est la plus grosse planète voilà. proche de la Terre. Mais la plus loin, c'est Pluton. Ce n'est plus Pluton parce que Pluton n'est plus classé comme planète. Et là, mais voilà. Et, et derrière, et derrière, et Alors, derrière Bruno Pluton... Nous parle de Saturne. Il bien a... sûr, Saturne n'est il... plus... Alors, j'ai noté Vénus, Mercure. oui. Non, c'est Mercure, Vénus. Oui, voilà. Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Mercure, voilà, Vénus, Saturne, Uranus, Neptune, voilà. Jupiter et Pluton. Exactement, voilà. exactement. Donc, on voit... C'est loin. Ce, ce, sont des, ce sont des petites distances, parce qu'il faut bien comprendre que la Terre, par exemple, elle est à 8 minutes lumière du Soleil. Oui, mais elle est plate. Bien sûr qu'elle est plate. Et puis elle est plate et il y a un trou au niveau des pôles. Exactement. voilà. Exactement. Et les Chinois, ils ont des chaussures velcro parce que sinon... Pour tenir debout. Pour tenir debout. Bon. Voilà, voilà. Donc effectivement, il y a tout plein de, de trucs très très drôles qu'on peut trouver sur Internet avec des, des gens qui, qui, qui, te, qui vous démontrent par A-B plus X que la Terre est plate et qu'il et que y a un trou au niveau des épaules où les secousses volantes entrent et sortent et qu'il y a un monde en dessous. Enfin... Y a, y a un... Internet c'est un endroit où on est plié de rire, mais le vrai problème c'est que sur des choses extrêmement sérieuses comme l'exobiologie, qui, qui, nous, qui nous permet d'évacuer euh, tout, toutes les petites frappes genre Macron et tout ça, on les oublie complètement ces gens-là, ils, voilà, ils sont volatilisés, là, est ils sont pas atomisés. Heure, on a Jupiter, je vois pas voilà, ici. Et, et, et là et, et là on a des on, on sait, on a des images de, de ces lacs et de ces je merdes. Pas qui de. C'est et là qu'est mer de méthane sur titan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au, au lieu de, de passionner les gens avec des stupidités, euh, on devrait euh, les passionner sur des choses qui sont du domaine du réel. Et ce refus de la réalité, et cette substitution au réel à des réalités substitutives et même simulées, c'est pour moi le, le, le, le, le moyen pour les puissances de mort de, de continuer... À, à nous tenir spirituellement. Alors là, je vais appeler euh, Muriel, la fille adoptive d'Éric Pététain, parce que sur sa page, le 12 mars à 11h22, elle a publié « Alors Traitement infligé à Éric Pététain, euh, aide tra... aidez-nous à travers témoignages que ceux qui le connaissent contestent ce diagnostic de schizophrénie. Par contre, vous avez le droit de dire qu'il est un peu chiant parfois, mais à quel moment cette injection est nécessaire ?» Donc actuellement, est-ce légal euh, il est réduit à l'état de zombie, il tremble, met des plombes à réagir, ses injections sont létales, aidez-nous. Demain, rendez-vous avec Blanco, un avocat à peau, pour essayer de le sortir de cet enfer. Quelle pourriture la psychiatrie. Donc, je vais appeler Muriel pour qu'elle nous donne des nouvelles d'Eric, parce qu'elle l'a vu et c'est pas reluisant. Donc, tu directement, voilà, là, là. Je, vais, je vais appeler euh, Muriel sur place euh, le la à Oloron. Et... Alors... allons C'est du direct. Donc j'appelle Muriel Capdevielle pour qu'elle nous parle euh, d'Eric euh, peut mon euh, Technologie donc, on, avec on... un téléphone, oui. gracieusement. Oui. Gracieusement. Pas okay. <rire> voilà, ça sonne. Eh, hey, on n'entend pas. Euh, ben, ah ah oui, attends. Attends. Euh, on est en train de. On n'est pas. Mais tu t'es synchronisé, moi je sais Oui, pas. oui, euh, on est en train de mettre le haut-parleur. Euh, donc reste en ligne. Il n'est pas allumé. Ben si il était allumé, tu t'es synchronisé tout à l'heure. Ah bah voilà, ça y est. Ça y est. Ouais, mais tu plus synchronisé là. Euh, alors attends, je je, je, je je suis plus synchronisé, je vais me resynchroniser. Et je te rappelle, ok voilà. À toutes. Voilà. On a des petits soucis techniques. Qui ah, bah je suis synchronisé là. Ouais, quand tu as raccroché. Bon, bah je... alors, On voit un morceau, un bruit ou quelque chose. Euh, comment faire Mais t'as pas un truc dedans là qui fait. Mmh, Appelle-moi. Attends, je, je rappelle.. Euh... Rappelle Muriel l'on va entendre la sonnerie. Donc euh, excusez-nous, mais c'est vraiment le, le, le, le direct. 1, 2, 3. Voilà. C'est les... parti On n'entend pas la sonnerie non, bah bon, bon, bon, bon, bon. bah, et... Quand tu raccroches, on l'entend. Attends. Ah, tu vois bien le Bluetooth là Attends, attends. J ai, j ai, j ai, euh, attends. Euh, attends. Alors, donc, je, vais, je retourne dans les menus de mon appareil. Euh, euh, connectivité, Bluetooth oui. activé. Est-ce que tu vois le Samsung Ok. Bluetooth activé. Euh, alors, équipement relié. Oui. Samsung Level Box, connexion. Ah, d'accord, il n'avait pas pris en charge la connexion. Et voilà. voilà, connecté. Ok. Retour. Connecté. Donc, retour. Tour, ouais, on entend des trucs là. Ok, c'est bon. Ouais, ouais, ouais, okay. Ça y est, voilà, c'est reparti, euh, voilà. Donc, cette ah, fois, c'est Effectivement, bon. tu progresses très bien. Voilà, donc on va voir Muriel et on va l'entendre. Oui Allô Muriel, bon ça y est, on t'entend. Bon, bah, J'ai introduit la chose en disant que bah, tu allais te donner ton témoignage, que toi, tu es sur la Zad de Loron et que tu as mmh. vu Eric, et tu vas nous, nous dire tu vas nous dire ce qu'il en est, voilà. Donc, Alors, qu'est-ce que tu veux exactement savoir Quoi Allô Que veux-tu exactement savoir Eh bien, euh, que tu me racontes, comme tu l'as raconté sur ta page Facebook, dans quel état se trouve Eric, euh, les démarches que vous voulez faire par rapport à l'avocat euh, euh, à, à Pau, euh, et, euh, et euh, les injections euh, qu'on l'oblige euh, euh, à avoir, voilà, que, tu, que tu donnes des nouvelles en fin de compte d'Eric de, de première main d'accord, alors en fait eh ben, on a rencontré l'avocat hier matin oui. euh, maître Blanco à Pau qui a déjà défendu papa auparavant à maintes reprises et donc qui nous a expliqué qu'il euh, n'était pas obligé d'après l'article 8 8 euh, euh, de je ne sais plus quel code en fait, euh, de procédure, euh, qui n'était pas obligé de, de subir ces injections. Donc euh, voilà, c'est un soulagement parce que euh, c'est un traitement qui est, qui est voué à soigner la schizophrénie euh, avec énormément euh, de... Euh, d'effets indésirables euh, qui, qui sont liés, donc euh, voilà, euh, il n'est plus obligé donc euh, il n'est pas obligé de, de se soumettre à ce traitement parce que ce euh, que le, le... Que si jamais il refusait cette injection, euh, il serait interné d'office, donc euh, la loi lui permet de ne pas s'y soumettre. Euh, après, euh, à lui de ne pas euh... Euh, chercher le bâton pour se faire battre. Euh, S'il se tient euh, à carreau, euh, ça devrait euh, bien se passer. Euh, et, euh, si on veut donc, dire, la police des euh, infirmières ne sont en droit de venir s'emparer de lui pour euh, le ramener euh, à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Donc, on, donc, il n'est avec... pas, oui. pas obligé de, re, de refaire d'injection Ça ne leur donnera pas le droit de venir euh, l'attraper et le remettre en psychiatrie voilà, alors on avait un autre recours, c'était de s'en référer euh, à la justice aussi, mais si un juge statue en sachant que le juge se range euh, la plupart du temps du côté de la vie euh, du psychiatre, oui. euh, si un juge, euh, si on saisissait la justice et que le juge se rangeait donc euh, du côté de la vie des psychiatres, euh, là ce serait beaucoup plus délicat de refuser, de refuser cette injection. Donc euh, là, pour le moment, euh, voilà, il n'est pas euh, euh, obligé de s'y soumettre, donc euh, c'est déjà une très bonne nouvelle. Voilà, sachant que euh, voilà, son état s'est énormément dégradé hein, ces derniers temps euh, à cause de ses injections pas, et de ses multiples internements. Oui. Donc, voilà. Donc euh, on est déjà super soulagé par rapport à ça. Après, euh, voilà, qu'est-ce qui va se passer Peut-être qu'il faudra quelque chose, un traitement palliatif, parce que je pense pas qu'on puisse arrêter du jour au lendemain un traitement si lourd. Oui. Euh, voilà. Ça on le verra au quotidien. Pour le moment, il est en foyer d'hébergement d'urgence sur Euron. Oui. Et, euh, et voilà ce qu'on peut en dire, donc très diminué, mais bon euh, voilà, on espère que quand les effets du traitement se dissiperont un petit peu, ben ça ira mieux, voilà. D'accord. Donc là, pour le, pour le moment, euh, et parce que moi je sais, il y a beaucoup de gens qui connaissaient Eric depuis très longtemps, et qui m'avaient dit, Eric, après son internement à Paris, donc c'était en 2016, donc il y a, il y a bientôt trois ans, L'Éric qui était sorti, ils il avaient constaté qu'il y avait eu des, des séquelles irréversibles. Et, to, et toi qui as revu Éric, euh, tu penses que là le traitement qu'il qu a eu ces derniers temps l'a vraiment diminué très fortement euh, euh, physiquement et intellectuellement Mais Carrément, il n'y a pas eu que Paris, il y a eu Cadillac aussi. Il hein. ne oui, oui. <rire> faut pas oublier qu'à Cadillac, euh, bah, la personne qui s'était engagée à l'héberger pendant euh, une permission de sortie a reçu la visite de quatre infirmiers du centre psychiatrique de Cadillac et qui était à sa recherche pour l'embarquer de force à l'HP et ça aussi c'est une mesure illégale. D'accord. Donc et la preuve c'est qu'après il s'est plus rendu aux convocations du psychiatre pour des injections là aussi et personne n'est venu le chercher alors que tout le monde savait pertinemment qu'il était parmi nous sur la ZAD. Donc euh, ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils savent euh, dans tous les cas qu'ils sont dans la loi, même si quand es en face d'eux, ils se certifient que euh, tu peux pas euh, passer outre. Euh, bon, mais écoute, euh, ouais. enfin, Notamment la loi est de notre côté, donc euh, voilà. On est, euh, on est assez contents euh, par rapport à ça déjà. D'accord. Donc, nous moi, de mon côté, je, quand, quand je t'avais eu au téléphone, je t'avais dit que je t'enverrais les coordonnées téléphoniques du fils de Noël, ma mère, d'Adrien, ma mère. Parce que, à, mm -hmm. mon, à mon avis, mettre deux avocats sur le coup, ce sera mieux qu'un seul. Et euh, donc là, maintenant, il faut porter quand même la bataille au niveau juridique parce que Eric est concerné. Bah, non, non, non, non, parce que vraiment, ce serait pas pertinent du tout. Euh, la seule chose à faire, c'est vraiment qu'ils se tiennent à carreau. Euh, qu'il arrête de prendre des initiatives euh, tout seul parce qu'il a toujours été présenté comme euh, ben, euh, ben euh, le comment te dire ben la personne qui est euh, à l'initiative du mouvement de la lutte contre la construction du tunnel alors qu'il n'était pas tout seul, ils étaient trois déjà. Euh, il a toujours été en santé, et c'est peut-être pour ça que maintenant, ben, c'est lui qui mange alors que, je veux dire, il y a eu des milliers de personnes qui se sont mobilisées euh, contre, enfin pour le combat contre la consommation de son corps. Donc, euh, on en a un petit peu marre, donc on voudrait casser un petit peu cette image de, de, de chef, en fait, hein, ou de meneur. Euh, il n'a jamais été tout seul, de toute façon, euh, on ne peut pas générer un mouvement si les autres euh, ne le cautionnent pas et n'y participent pas. Donc euh, on voudrait se dégager un petit peu de cette image euh, voilà, de, de chef, euh, voilà. Mais toutefois rappeler que ça fait 40 ans qu'il euh, mène le même combat, qu'il a été quand même un précurseur, parce qu'il y a une quarantaine d'années, personne ne, de, ne se souciait de l'écologie, vraiment pas un débat qui était d'actualité. Ouais. Euh, on peut aussi dire que c'est doyen du moment zadiste, parce que moi je considère personnellement que la goutte d'eau a été bah, la première ZAD en France. Oui et que c'est surtout de ça qu'il faut se rappeler euh, je veux dire après toute, euh, toutes les dérives ou tout ce qui est mentionné euh, complètement transformé dans les journaux parce que là tout à l'heure et tout je refaisais d'éviter le bilan euh, quand tu vois que quand on s'est fait arrêter à Paris, qu'on a été le premier manifestant anti-COP 21 à se faire arrêter et que, euh, il a été relaté dans les journaux qu'il avait tenu des propos nazis à l'encontre d'un policier noir. Non, non, non, pas du tout. C'est juste que moi, j'étais en train de me faire éclater par huit flics devant lui, tout ça, parce que je refusais de rentrer dans mon véhicule euh, pendant qu'il voulait l'embarquer à lui. Euh, et que bah, il le maintenait et qu'il a dit euh, « police nazi, police nazi ». Bande euh, banque de ss un truc comme ça tu vois donc ça a été convenant transformé alors après quand on s'est présenté aux législatives sous le parti des décroissants euh, et qu'on distribuait nos tracts euh, on nous disait oui mais de toute façon euh, voilà vous êtes des intégristes, vous êtes nazi euh, bon, alors que tu te rappelles euh, certainement que quelques jours après euh, bah, la garde à vue qu'on a fait à paris et qui nous a quand même coûté euh, une comparution devant le palais de justice de paris euh, six mois de prison ferme pour lui et six mois de sursis pour moi euh, voilà, euh, il était quelques jours plus tard euh, en train de manifester pour, dé pour dénoncer les conditions d'accueil euh, des migrants et qui avait quand même passé quatre nuits euh, avec eux en pleine misère. Oui. Euh, voilà, euh, voilà. Donc d'un euh, moment c'est quand même un paradoxal. On l'accuse d'être en Asie, à côté de ça euh, le mec euh, voilà, euh, dénonce les conditions d'accueil des migrants. Euh, donc euh, le problème c'est que les gens ont tendance à, à retenir euh, bah, les choses négatives et mensongères euh, plutôt que de se souvenir de qui est vraiment Eric. D'accord, mais moi, moi, je, je, je te parlais de, de, du, du plan juridique. Pas, pas justement par rapport à Éric Pétain, mais par rapport à tous les militants qui aujourd'hui, parce qu'il y a des gilets jaunes qui ont été envoyés en psychiatrie, il euh, y a des gens sur les AD, notamment ben, le, le, le, la zone de, de Notre-Dame-des-Landes, qui ont été aussi envoyés en psychiatrie. Moi, j'avais même diffusé sur Sanu Réseau, qui malheureusement est encore en rade pour des problèmes de maintenance, euh, le témoignage vidéo d'un jeune qui se retrouvera en psychiatrie, tout simplement parce qu'il avait été cueilli par la police sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc il y a aujourd'hui la psychiatrie, sans être utilisé comme, euh, comme du temps euh, de l'archipel du goulag, euh, euh, comme, euh, comme décrit euh, par euh, Solzhenitsyn. C'est-à-dire que moi, je voulais justement dépasser la personne d'Éric Petetin pour porter le problème sur la loi qui permet aujourd'hui à un préfet ou à un commissaire ou à un élu local euh, de faire enfermer un citoyen. Euh, en hôpital psychiatrique, voilà. Et c'est là-dessus, parce qu'il euh, faut séparer les problèmes éventuellement qu'Eric aurait au niveau médical, dont on ne peut même pas parler, vu que nous ne sommes pas médecins. Moi, ce, je veux toujours le porter au niveau du politique, donc moi, pour moi, Eric, c'est un opposant au tout bagnole, au tout camion, et aujourd'hui on voit que la SNCF est bradée. Euh, et moi j'ai repris un tract d'il y a exactement un an que Marc peut prendre à l'image et on voit que le 20 mars 2018, euh, les cheminots, ils, ré, ils, ré, ils exigent que ne se passe pas ce qui se passe aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a des, des centaines de lignes locales de chemin de fer qui vont être fermées et on est, on est en train de détruire euh, des choses qui se sont construites juste après la Seconde Guerre mondiale et c'est réellement scandaleux. Je veux te remercier, Muriel, pour ton intervention. Fais la bise et Eric. Je voudrais oui quand même te dire quelques, quelques trucs euh, supplémentaires. Oui. Donc, euh, voilà, bah, par rapport à la, à la Z d'ici, euh, nous, euh, bah, le combat qu'on mène euh, bah, pour l'axe 7, c'est euh, un combat. Euh, euh, Comment tu dire. Euh, en fait, nous, euh, la zone qu'on occupe euh, se situe à l'entrée de cette déviation et le, Q, le QG des gilets jaunes euh, oui. est à la sortie de cette déviation euh, qui doit euh, faire demi. km. Donc, euh, samedi, il y a une grosse manifestation sur Pau, euh, sur Euleron. Il y a pas mal de, de collectifs qui seront présents. Donc, on va essayer de, de se relier à eux. Oui. Il faut savoir qu'ils ont réussi à émincer le capitaine de gendarmerie qui s'est euh, pointé pendant leur, euh, leur réunion euh, il y a quelques jours euh, donc euh, voilà en la traitant carrément d'espionne et euh, en lui disant qu'elle n'était pas invitée euh, voilà, à cette réunion oui. donc euh, ils ont réussi à la faire partir euh, parce qu'on sait pertinemment que sa présence était certainement liée euh, voilà, à recueillir des informations qu'elle aurait balancé à la préfecture pour savoir combien de filles ils devaient envoyer à un renfort par rapport à la manifestation de ce samedi euh, je voudrais aussi dire qu'à Calais, en ce moment, il se passe des choses scandaleuses. Euh, ah oui. les, les, la police euh, voilà, euh, matraque les, les militants, détruisent leurs tentes de fortune. Donc il euh, y a un, un immense appel aux dons, euh, que ce soit au, au niveau vestimentaire, couverture, euh, hébergement éventuel. Euh, voilà, Les gens là-bas sont terrorisés. Il y a plusieurs ethnies, donc euh, voilà, il, des fois c'est compliqué euh, voilà les, les rapports entre ethnies, mais vraiment là, voilà la à Calais, ils ont vraiment énormément besoin de soutien, donc ce serait pas mal de lancer un appel euh, voilà aux dons euh, pour eux. Euh, moi je tiens euh, au nom euh, du grand Zadiste, mais euh, je parlé euh, localement, hein, de notre nous, donc dans le département 64, je tiens à dire qu'en serait mais euh, vraiment ravi de pouvoir accueillir des personnes sans papier. En tant que française qui détient des papiers, il euh, n'y a pas de souci. Je suis prête à me foutre devant eux, à les défendre jusqu'à la mort s'il le faut. Euh, voilà Je tiens aussi à rappeler que bah, cette année, il y aura de nouveau un potager et qu'on essaye d'élargir notre réseau de distribution parce que, euh, décidément, la population locale euh, ne s'y intéresse pas. Je tiens aussi à rappeler qu'une des associations qui n'est pas les Rousseau du Cœur mais qui s'appelle Le Coda, a refusé euh, mes légumes l'année dernière, oui. alors qu'ils étaient fraîchement cueillis. Euh, donc je comprends pas pourquoi de la part d'une association qui s'occupe des personnes en situation de précarité on refuse des légumes tout frais et qu'on préfère aller récupérer chez un Intermarché ou chez Leclerc euh, des légumes qui viennent des ouais. euh, Donc voilà il y a tellement de choses à dire. Euh... Euh, moi je voudrais juste euh, voilà, dire à tous les, les gens qui sont choqués par tout ce qui se passe et tout que certes on est entouré de plein de choses pourries sales et tout euh, donc euh, voilà que, comment quand qu conclure euh, est-ce que la, la race humaine est la pire erreur de la création je pense pas je pense qu'on peut être aussi les sauveurs de la planète on peut voilà créer, on soupeurs. peut vraiment changer le monde il ouais. suffit d'y croire mais sauf que il faut de plus en plus de guerriers et il faut vraiment que les gens arrêtent de dire c'est trop tard tout est foutu ah, euh, non, tout, tout, les gens euh, voilà euh, il faut pas oublier putain il vaut mieux euh, voilà euh, mourir debout que euh, creuser à genoux donc euh, c'est vraiment très très important de la part de tous que chacun s'implique euh, voilà à travers il euh, y a tellement de mouvements tellement de causes à défendre euh, sur si cette terre donc euh, voilà j'en appelle vraiment aux gens je vous en prie euh, voilà mobilisez vous euh, faites des choses euh, je vous demande pas tous tout d'être euh, automatiquement des guerriers mais au moins participer euh, à grenaride. cette guerre contre le capitalisme et tout euh, à votre échelle euh, comme vous le pouvez mais euh, voilà, essayez de faire euh, aux autres ce que vous voudriez euh, qu'on fasse pour vous en fait. Faites voilà. à la terre, terre ça, pour les, la planète, pour les animaux, pour les humains, euh, voilà, pour plein de heureux, choses. Il y a sont. tellement de combats, donc euh, voilà, on cherche des combattants à tout prix. À plus, Muriel. Ciao. Ciao, merci. Merci. Rien. Donc, c'est très important parce que là, j'ai pas ramené de graines, mais souvent les gens ils ont des clés USB 128 gigas, ils s'exclament mais, mais dans une graine euh, parfois des graines euh, qui, qui sont comme de la poussière, notamment les graines de coquelicot euh, le, les graines de pavot euh, les, les, les graines de salade chinoise c'est minuscule et ça contient déjà la plante c est, c est des, parce que la graine est pluricellulaire c'est déjà une plante potentielle et cette technologie, elle, elle s'est mise en place sur des milliards d'années et là récemment on croyait que la vie sur Terre, la vie pluricellulaire capable de se déplacer, on avait des traces qui remontaient simplement à 570 millions d'années. Et bien on a découvert... Le plus important dans ce que tu dis, c'est avec ou sans l'homme. Alors, on a, on, a, on, a, on a découvert là, en 2008, une équipe scientifique composée d'une vingtaine de chercheurs appartenant à 16 institutions, coordonnées par Abderazkaz al Albani du laboratoire hydrogéologie, argile, sol et altération donc du CNRS INSU, Université de Poitiers, ils ont mis à jour, de façon tout à fait inattendue, plus de 250 fossiles d'organismes multicellulaires complexes, particulièrement évolués et parfaitement préservés dans des sédiments âgés de 2,1 milliards d'années. Ça veut dire qu'il y a de la vie sur Terre. Avant, les traces qu'on avait retrouvées, c'était 570 millions d'années. Il y a de la vie sur Terre pluricellulaire, complexe, capable de se déplacer depuis 2,1 milliards d'années. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour où on découvrira des bactéries fossiles sur Mars, on a déjà trouvé des, des roches martiennes sur la Terre. Parce que quand un météore tombe sur Mars, il évacue de la matière de la planète Mars qui retombe sur Terre. Et donc il n'est pas impossible que... Qu Exactement. Il n'est pas impossible que lorsque l'on redécou... découvrira des bactéries ou fossiles ou vivantes dans le sous-sol martien, qu'elle soit apparentée aux bactéries terrestres. Et à partir de là, on pourra dire que euh, non, on pourra faire exploser cet anthropomorphisme qui nous pourrit euh, euh, au, au niveau des au niveau croyances et au niveau philosophie depuis des millénaires, et que tout à coup on découvrira que la vie est un phénomène global, et que peut-être justement la vie éternelle c'est cette vie qui est capable d'aller se nicher partout et qui peut disparaître, qui peut involuer. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que par rapport à ce qu'on a assassiné Giordano Bruno en, en 1600, on le brûle en vif quand même, hein. et il faut voir aussi que on pollue la terre. C'est-à-dire que moi, un jour, j'ai entendu un certain Jean-Luc Mélenchon dire qu'il n'y avait pas eu de catastrophe nucléaire en France. Eh bien, il y a eu deux grosses catastrophes nucléaires en France sur la même centrale nucléaire, celle de Saint-Laurent-des-Eaux. Alors en 1969, fusion du cœur du réacteur A1 de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, donc un réacteur graphite gaz, le même type de réacteur qui en 1957, suite à un incendie, ont pollué euh, Winscale qui est devenu Sellafield. Euh, donc il y a une piscine à ciel ouvert à Sellafield qui contient plus d'une tonne de plutonium dont 400 kg sous forme de vase déposé au fond de son fond poreux et cette piscine elle est à ciel ouvert et les formes de vie qu'on a découvert il y a 2,1 milliards d'années ce sont des vers qui se déplacent dans la vase pleine de nutriments ça veut dire que il y a peut-être des éléments biologiques qui dispersent cette radioactivité qui se trouve à Sellafield. et donc c'est étonnant comment le verre arrive vite dans le compost par exemple. Voilà, et donc en 1969 on a un réacteur graphique gaz qui entraîne la fusion de 50 kg de dioxyde d'uranium, à l'époque aucune information n'a été révélée dans la population hein, par EDF et en 1980, eh ben, c'est la fusion du cœur du réacteur A2 de la centrale de Saint-Laurent des Eaux, le 13 mars 1980, un accident qui conduit à la fusion de 20 kg de dioxyde d'uranium. Et cet accident nucléaire est le plus grave jamais répertorié sur un réacteur en France. Donc on a bien eu en France des catastrophes, mais en Europe on a eu Tchernobyl. Donc ce sera... on a eu, c'est la file, Tchernobyl, Saint-Laurent des Eaux, donc il faut arrêter... Aussi. Oui mais euh, moi je parle France et Europe, donc il faut faire taire des gens qui se présentent comme euh, des pseudo-spécialistes insoumis du nucléaire et qui nous promettent encore un quart de siècle euh, d'activité euh, nucléaire, moi j'ai dit « ferme ta petite bouche Jean-Luc, hein, euh, tu commences par étudier tes dossiers et après tu ouvres ta gamelle ». Voilà, donc je suis très content parce que, euh, ben voilà, on va bientôt arriver à la fin de cette émission, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on n'a pas la preuve… Euh, qui, que la vie est très répandue dans notre univers c'est que tout simplement les programmes de recherche scientifique qui pourraient nous apporter ces preuves et eh bien ils sont bloqués ils sont bloqués ce sont des programmes qui nécessitent souvent moins de moyens que le fait d'installer une base lunaire permanente sur la lune qui a un intérêt militaire un intérêt géostratégique mais qui a très peu d'intérêt scientifique voilà et donc aujourd'hui les seuls qui ont un programme lunaire qui permettrait effectivement d'installer sur la lune un, des radiotélescopes ou des télescopes optiques interférométriques, ce sont les chinois qui ont placé un, un premier euh, euh, drone euh, sur la face cachée de la Lune, qui, qui a le gros avantage, c'est de pouvoir observer euh, l'univers avec une partie moindre des pollutions euh, lumineuses et radioélectriques de la planète Terre, vu qu'on est sur l'autre face, on a la Lune qui nous cache euh, tout le reste. Mais aussi on a les points de Lagrange, parce que pour réaliser cet exploit, les Chinois ont placé des satellites sur des points de Lagrange pour pouvoir piloter et recevoir les images de leurs drones sur la Terre. Donc il y a deux points de Lagrange qui se trouvent derrière la Lune et qui permettent de renvoyer vers la Terre euh, des images et des signaux et d'envoyer des signaux vers des sondes posées sur la face cachée. Donc aujourd'hui, il faut réorienter les programmes spatiaux au niveau international pour très rapidement, moi je dirais Aujourd'hui si on réorientait, en moins de dix ans, on pourrait avoir enfin la preuve que notre univers est un univers vivant et que c'est même sa particularité. Donc voilà pourquoi le titre était « biosphère au pluriel et pourquoi il est très important aujourd'hui de faire la preuve euh, scientifique de, de la présence de la vie dans notre univers car c'est important pour la vie sur Terre et pour la manière dont l'espèce humaine va s'autodéterminer et se comprendre, car ne dit-on pas, connais-toi toi-même. À la semaine prochaine Salut Roger Salut Marc